Good morning, allez, yiden, les suisses aujourd'hui, le lunishmat Avram, Mordechak Benitzrak Vefani, ainsi que le Fouat Ravor, Ben Lea Betor Shachol Israël. Et si vous souhaitez aussi d'une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Massachemad Katan, Perik Alef, Mishnavavav. En chofrine kuchin, u'kvarot bemoed, bemoed, avalmechandrine atakuchin bemoed. Veosin nivrechet bemoed, va'aron imamet bechatzer, abiudor oser, et le mken yesch imon et Bon, désolé, je vous avais prévenu que Moued-Katan, on va parler beaucoup des, des morts, des, du deuil. Là, pour le moment, ça, ça commence relativement souplement. C'est le... qu'est-ce qu'on peut faire pour préparer les enterrements à Rol à Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit Alors, la machine commence à me dire tout d'abord, il y a plusieurs choses qu'il faut faire pour un mort. Il faut creuser des tombes, qu'elles soient déjà préparées. Ouais, c'est pas le jour où il y a un mort, on va se mettre à creuser de rien du tout. Quand vous allez voir au cimetière, vous allez voir qu'il y a des parcelles qui ont déjà été prédéfinis, qui ont même été creusés un petit peu, même, euh, ils ont déjà mis, un, surtout à notre époque, on tellement de, de briques en dessous et tout ça, donc du coup, ça a déjà été bien prévu. Ça, ça s'appelle creuser un cours ou une un quai vert. un cours en fait, en réalité, c'est qu'ils avaient l'usage de, c'est encore fréquent à Srasanedria, j'ai jamais vu ça, mais j'ai des enfants, ils ont déjà pas de voir et tout ça, il y a des, à l'époque, ils enterraient dans des grottes, dans des grottes, ils creusaient, sous terre, on rentrait, et puis là-bas, il y avait plusieurs des plusieurs Endroits où ils intéressaient comme ça, toute la famille. Il faisait tous des, des cimetières familiaux. Ça s'appelle des courines, des cours, des je sais pas comment dire, des dans, dans, dans une sorte de ils creusaient, ils creusaient une grotte en fait sous terre. Ils allaient faire, et puis là-bas, il y avait on, on allait caser là-bas plusieurs morts en même temps. Et bien, tout ça, on n'a pas alors maintenant, comme je vous ai dit, c'est pas au moment où il y a le mort qu'on va se décider maintenant à se mettre à, à creuser. Ça, ça peut prendre plusieurs jours. Donc, on creuse plutôt comme ça, après, quand il y a besoin, c'est déjà prêt. Eh bien, la Michel enseigne qu'on ne pourra pas te creuser tout ça pendant Krol Amoed. Ouais, tu n'auras pas le droit de creuser, pour, étant donné que ce n'est pas en vue de tout de suite, c'est pour plus tard que tu le fais, tu n'as pas le droit de le faire. Aval Mechan Rhin, Cependant, on a quand même le droit de préparer, puisque cette de mitzvah, que finalement, au cas où, peut -être, ça va peut-être on en on avoir peut besoin si manque sous peu, on a le droit, malgré tout, si tu as déjà creusé, mais qu'il y a besoin de soit plus élargir, plus rallonger, plus raccourcir, eh bien on a le droit d'être. C'est ce qu'on appelle mechanir. Dans le sens, mechaner, ça veut dire inaugurer. Là, j'ai du mal à comprendre c'est quoi inaugurer. Mais là, c'est plus dans le sens de rallonger, raccourcir, modifier un petit peu les tailles. Là, tu as le droit de le faire pendant Khalamoued, premièrement. Deuxième sujet, voici Nivrechet Nivrechet Bemoued, on a le droit aussi de faire une Nivrechet. C'est une sorte de bassin. Pendant Khala Khalamoued c'est un bassin en fait, parce qu'on a deux avis. Un Gemara, ici le apporte juste un bassin où on lave le linge. On a le droit de le creuser, et dans c'est quelque chose qu'on fait de manière très simple. On, juste on pousse un petit peu la terre, et puis ça, crée, ça, crée, ça fait déjà ce bassin pour, pour frotter le linge. On ne faisait pas quelque chose de très, très sophistiqué. Et il y a un avis, un deuxième avis, qu'on parle en fait, en rapport toujours avec le mort, c'est un endroit où ce qui fait la, la belle mort. Là, c'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'efforts, de, beaucoup, beaucoup de précision. C'est de manière très grossière. Tu, tu déblayes de la terre et tu, tu provoques que là-bas, on va pouvoir le laver. Donc là, as, on a le droit de faire ça, cette niveau crête, ce bassin pour le laver. Va aron, imamed, imamet aussi on a le droit de faire un aron, si de faire un, une, un cercueil. Ils avaient aussi l'usage d'enterrer dans des cercueils. En rapport à ce que je, je dis, les grottes, ils mettaient les gens en fait dans des, dans des cercueils en bois, des boîtes, et ils le mettaient, et ils restaient comme ça. Je ne sais pas s'ils fermaient la boîte, je sais pas. Concrètement, ça manque un peu d'informations dans, dans la Gemara, mais ils laissaient donc, euh, ils avaient donc, ils mettaient une boîte, un cercueil. Et la Misha me dit, si le mort il est déjà là, alors on a le droit de, on a le droit de fabriquer un cercueil en bois. Ça c'est la vie de Tanakama, tandis que Rabiodor Rabi c'est Rabiudor, il interdit de fabriquer un cercueil. Sauf s'il a déjà les bois, c'est-à-dire, si tu as déjà des bois taillés en tasseaux, je te permets de faire le cercueil. Tandis que Tanakama, il te dit, même si tu n'as rien du tout, tu vas chercher... Euh, tu vas chercher du bois et tu commences à les tailler pour en faire des, des tasseaux et ensuite les faire en faire en faire un, un cercueil. Donc ça la marque et autre, sang fabriquer un cercueil complètement à partir de zéro ou juste si on a déjà des bois déjà prêts. Ok C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de tout cela.